Pourquoi attaquer une prison Est-ce qu'ils essayaient de faire évader quelqu'un ou de l'éliminer Personne n'a avoué. Nous ne pouvons donc que supposer pour l'instant. Vous devriez parler à Lenny. En attendant, il est très stressé ces derniers temps. Nous n'avions aucune idée de ce qui avait attaqué la prison. Les malfrats ne savaient pas d'où venait l'ordre. Ellie Stone était notre seule piste. Et il avait disparu après l'arrestation de Robert. Nous étions de retour à la case départ et à court d'options. d'option. Presque. Quoi Oui, on l'a ah, laissé partir Le chef a ordonné de la sortir de commissariat. Donc on l'a juste euh, laissé partir. Sérieusement il est... il est parti il y a quelques heures. Je l'ai entendu parler d'une salle d'arcade quand il était au téléphone. Une salle d'arcade Hein je connais, allons-y. Alors, je sais pas depuis de quand j'ai fait le vieux, je suis explosé les poumons. Putain, la vache, ouais, j'avoue, et mon gars, tu, tu fumes ou quoi Non, mais j'ai eu grave <rire> Allez, c'est parti. 3, 2, 1, maintenant. Oh, Lâche envoyée. Let's go. Bon, bah, GG. What What Bonus. Ah, bonus de temps maintenant. Bonus de temps, 0. Ok. Bon, Nick sa mère, hein. on va chercher le A. Hein. Vas-y, bah, bien sûr. Mmh. Impeccable. Je On si fait si bien le, peux... le tour de la coque. Hein. Ça part. Ok, c'est bon. <rire> bah, let's go. <goûts. rire> Bonus de temps 1000. Ah, c'était ça qui manquait. Nickel. En avant. R.A.S. Ah ouais. Eleni n'est pas là. Et toi Où est Eleni On sait qu'il était là il euh, y a peu de temps. Est-ce que tu sais où il est parti Ouais Ouais <rire> C'est catastrophique, mec. Tu te faisais voler tes ça. 4 heures euh, au collège, toi, non Non, au contraire. <rire> ah ouais Putain, t'étais un bully, toi Ouais, oui, oui je sais où il <rire> <Hey, manqué. rire> <rire> hey, est. Eh, manqué. Eh, pourquoi qu'est-ce que vous dites d'un Je vous dis où il est et vous me laissez partir. Hmm, pas question. Mais ça valait le coup d'essayer. Bref, il m'a dit que son patron a modifié le lieu de rendez-vous. Et il est au Stripe Club La Vie Nostalgique, à quelques rues d'ici. Qu'est-ce que c'est ce nom Je sais pas, ça fonctionne, plus ou moins. Bref, ne perdons pas de temps. Défibrillateur Ouais, sur BF. Ouais, ouais, grave. Allez, let's go. Retrouvez Lenny Wolf au club, la vie nostalgique. Prudence, le club est gardé par de nombreux membres du gang. Il semblerait qu'il garde quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que ce serait la personne à qui je pense Je sais pas, mais qu'on t'appelle le central, l'autre il nous fait des, des délires en mode peut-être, peut-être pas. C'est bon, Père Fouras là. Il est ouf ou quoi, lui Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Un petit coup de spray, euh, rien besoin de dire. C'est bon, c'est géré. Oh, ça vient! Non, merde, merde! J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est bon, c'est bon. En, en face, bas. oh, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais, ouais. Ok. Mmh. Ah, ouais, c'est ça ta façon de faire gaffe, toi. D'y aller euh, tout droit, quoi. Comme un gros toto. Ah, je je... <rire> je pré-shot. <rire> ouais, tu ah, pré en bas, t'as fait la... tout en bas ou pas? Non, non, non, non. Ok, j'y vais. c'est bon. Ah, ok. Hein. Mais bon, je pense qu'on est pas mal. Euh, tant là, on ouais, a est 800. Bon. Je pense non, on est que, bon, on est ouais, bon. Si on avait fait plus, on, avait fait, on aurait mis bon, 3. Bon. Ah, 1000. Ouais, on je vois plus. ce que tu veux dire. Contrairement à Robert, il s'est mis à parler avant même que l'on commence à l'interroger. Il s'avère qu'il travaillait pour Elliston. Il est taré Il a assez ma famille Écoutez, je dois vous dire un truc important. Trois bombes ont été placées en ville aujourd'hui. Comme avec le truc. Et tout le long, et tout le long, je droguais nos civils. Bouquet émissaire. C'est de la folie. Pourquoi Pourquoi l'aider Bordel. Pourquoi est-ce que Ellie Stone sème des bombes dans toute la ville De toute façon, j'étais mort. Et ma famille aussi, si je refusais. Ellie est un dingue. Et pourquoi J'en sais rien. Je sais juste qu'elles doivent exploser ce bâtiment. Je vous donnerai tout, nom, lieu, tout ce que vous voulez. Juste, arrêtez-le. Quelle immersion avec Ayo, j'en peux plus. <rire> euh, il a confondu quand même soir et bâtiment. Euh... Ah ouais Ouais, dans ce bâtiment. Il est marqué soir. Ce soir. <rire> ah, merde. Ouais. Équipement, grenade lacrymogène. Ah, donc Mais nos on fumigènes, on était vraiment des cons, en fait. C'était juste des fumis, hein. Et nous, on les balançait en mode, oh, c'est bon, ça va les arrêter. <rire> en fait, ils nous voyaient pas, donc ça nous permettait de rentrer dedans, alors que nous, on les voyait. Ah, ok. Désamorcer la bombe, attention. Plusieurs bombes Agent Wolf, directement responsable et complice de Stone. Je vais me mettre tout ça de côté et me concentrer sur les bombes. Autrement, je risque de perdre la tête. Le premier explosif est à la laverie du centre-ville. Étrange comme choix pour une attaque terroriste, mis à part le fait que l'explosion pourrait détruire tout le pâté de maison. Dépêchez-vous. Ok, bah c'est parti. En avant. Bon, voyons le premier dossier. L'explosif doit supposément être amené à la laverie simplement propre par Randall Doherty, un membre de gang haut placé. Ex-officier de l'unité SMP de Stone. Il a déserté l'unité il y a quelques semaines en emportant un paquet de billets qu'il cache dans la laverie. Quelqu'un a fait de la recherche. Je vois ici que la lessive est stockée dans un endroit bien précis et une explosion à cet endroit pourrait écrouler le bâtiment entier. Terrorisme et vengeance On dirait y veut faire d'une Stone deux coups. Oh la vache la blague, j'ai honte. <rire> T'as compris Stone <rire> Pierre <rire> Pardon. Ah y a des vitres en bas qu'on peut péter aussi. Je pense qu'ils sont plus résistants aux balles, parce qu'ils ont des GI par balles. Attends, je vais pas ouvrir à droite parce que ça va être pas tant Oh, mais attends, ça continue en haut. Ah non, c'est fermé. 8-3-6-8. Okay. Fais gaffe, y a la, la bombe à désamorcer. 8-3-6-8. Elle est là la bombe. Vas-y, go. 8-3-6-8. Vas-y, va le gérer tranquille. Nice. J'ouvre l'ouvre à droite, fais gaffe. Oh, y'a un mec. 8, 3, 6, 8. Ah, mais bon, on le sait déjà, on l'a déjà désamorcé, espèce de truc de cul. Piège. Ah, il, y un pas... il avait un space 12, le mec. A plus. Ah <rire> ouais, voilà. ah, c'est le cas de le dire, à plus. First time. A plus, à tout à l'heure. Bien, une de fête. Pas de temps à perdre, hein. C'est parti pour la suivante. L'explosif suivant beaucoup. se trouve à la boîte de nuit Decadence. Sympa comme nom, n'est-ce pas Il devait y avoir un, un concert important ce soir. La boîte serait pleine si elle n'avait pas été attaquée par un groupe d'hommes armés il y a une vingtaine de minutes. C'est le moment de faire vos preuves. De nombreuses vies sont en jeu. Difficulté okay. 9 sur 10. Ah, 9 sur 10 Bah putain, on va voir ce que ça donne 9 sur 10, quoi. Voilà les infos que nous avons concernant le deuxième explosif. Il se trouve à la salle de concert Décadence. La bombe a été déposée par Diana Valeska, une étoile montante du rock. Aucune idée de la raison pour laquelle Stone l'a choisie, mais ça a l'air personnel. L'industrie du divertissement regorge de rumeurs concernant un secret que Valeska cacherait et un fan très influent. S'agirait-il de Stone Et si c'est le cas, pourquoi se retourner contre elle Où est-ce que ça a toujours été son plan fait, Mais là, il vient autre, Monsieur! Calmez-vous! 7933. J'ai la bombe. T'as un monstre, là. Ok, la piste dedans, c'est géré. Ok. Oh, il avait une arme, lui. Oh, genre le dos tourné, c'était bon, c'était fini pour moi. Vas-y, ah. go! Musico et flash derrière ça arrive et il nous faut des masques à gaz oh là là ça devient tout vert Fais gaffe, je, je smoke ça part j'en vois aussi ouais oh, y en a bien ok bah c'est bon dis moi qu'on a la plus bon nice impec. on continue les amis Balistique. C'est bon ça. Waouh. Le dernier explosif se trouve dans la tour GPT, l'un des plus grands centres d'affaires de la ville. Amusant. L'une des entreprises affiliées avec Stones and Roberts loue des bureaux ici. Et le bâtiment entier est maintenant rempli de mercenaires armés menés par Ellie Stone en personne. Coïncidence, j'en doute. J'ai Je bien testé le shield, en vrai. C'est la dernière, dépêchons-nous. Le dernier explosif est transporté à la tour d'affaires GPT par Alexandre Misanin, un spécialiste marketing et relations publiques de haut niveau connu pour son affiliation avec Ellie Stone. On dirait que Stone se débarrasse de tout son entourage et les rapports semblent indiquer que Stone est présent à la tour en personne. Allons choper ce connard 41-10. Vas-y, dis-le-moi ah, pas qu'il y, y a un fugitif. Fond... Hein. Bah, je l'ai pas vu, il est dans le couloir lui. N'importe quoi. Oui. 41-10. Mais y'a quoi comme unité d'intervention aux Etats-Unis à part le SWAT Bah, d'unité d'intervention y'en a plein. Le FBI y'en a une qui s'appelle le HRT, qui est le Hostage and Rescue Team. Le SWAT, c'est. C'est juste des. C'est la police armée quoi. Putain, y'a un mec, y'a mec, y'a mec. Ouais, je l'ai vu, Mais tu l'as tasé. J'ai plus de taser. Attends, attends. J'ouvre maintenant. Oh merde, excuse-moi, excuse-moi, j'espère que ça t'a pas blessé. Attends, attends, bouge pas, je vais mettre une grenade renard. Radar. Y'a okay. rien Si, à gauche. Bah si, y avait un mec. Quoi Ah bah c'est le dernier. A plus. GG. C'est l'heure de payer, c'est ah, à l'heure Un Ah ne me fasse toujours la faisant lanceur. Un salaire n'est qu'un agent. Et vous connaissez notre client très très bien. Oh Votre cher ami, le chef de police. Quoi Pourquoi ferait-il tout ça Je ne connais pas du tout ses intentions, mais honnêtement je m'en moque. Tant que je peux profiter du chaos que je provoque. Je... Vous, vous m'avez raté C'est pas à moi de vous condamner à mort. Les renforts vont arriver. Ils vous emmèneront tout droit en prison. La loi décidera de votre sort. J'espère que vous aurez ce que vous méritez. Et j'ai rien raté. J'ai tiré dans le vent, volontairement. Abruti Allez, Rick, allez, allons parler avec le chef. Oulala, là là, Ouh là on n'avait là là. pas vu ce retournement de situation, dites donc. Oh mon dieu, je suis totalement surpris. Écoutez, je refuse de croire ce qu'Ellistone racontait concernant le chef. Il essayait simplement de rejeter la faute. C'est tout. Mais ne vous fiez pas à moi. Demandez au chef. Je vais... Quoi Il n'est pas en commissariat Que fait-il dans un hôtel en dehors de la ville Wow, ah, rebondissement. Regarde ça, pas mal d'hommes de main dans le coin. On dirait bien que Stone disait vrai. On est sûr qu'il est là Oui, selon le mouchard. Un ah, mouchard T'as placé un mouchard sur le chef Sa voiture, pour être exact. Il faut bien dépenser le budget du commissariat, non Bref, on saura bientôt s'il est là ou non. Allons-y. C'est un monstre le. allez, let's go, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne! J'en étais sûr. Je savais qu'il ne serait pas là. À vrai dire, donne-moi une seconde. Il est à la banque One Capital, dans le centre. Comment? Oh, j'ai appelé sa secrétaire. On sait qu'il n'est pas au commissariat. Et il ne sait probablement pas qu'on connaît son secret. Donc j'ai appelé sa secrétaire. Et voilà. Ok, bien joué sur ce coup. Je dois l'avouer. Ouais. Et arrête un peu d'être passif agressif de temps en temps, ok? J'y réfléchirai. Une fois qu'on aura le chef, allons-y. r 15 Ah ouais. Oh. Okay. Le chef, une aventure. Ouais, okay dire que j'ai travaillé avec cet homme pendant des années. Il est à la banque One Capital pour tenter de récupérer son argent avant de quitter la ville. John, Rims, vous savez quoi faire. Faites lui payer pour ses actions. Difficulté de la mission 9 sur 10. C'est parti. Ils arrivent Bien reçu Sortez le chef d'ici Assurez-nous qu'il récupère. Bon gars tu rigoles ouais, Tu récupères bien tout, ce qui... tout le contenu du coffre. On s'occupe de Joss et Rims. Tu veux dire John et Rims Oui. <rire> oh. Je suis mort. Je suis sauvé, je suis sauvé. Ça souffle ça Ah non non non Double porte dans les deux bureaux. Ok. Ok attention, attention, Attends. la ligne va être ouverte. Vas-y. Vas-y go. Gauche et là. Gauche, y a du monde, droite y'a rien. Okay. C'est normal, c'est normal. J'en vois okay, un haut à droite, tu le vois Ouais. Armé. Oh ouais. Vas-y, j'ouvre. Vas-y, go. Quand tu veux. T'es un monstre. Capitazer. Okay, tout seul Nice. 2, 1, go. Ah là y'avait quelqu'un qui peut arrêter, c'est bon. Ok t'es un monstre. Nice, a GG. Le chef était pressé, il a pris à peu près tout. Mais il reste quelque chose ici. Ouais un paquet des documents des fédéraux avec le logo de la CIA et regarde, celui-là mentionne une planque pour le chef. Attends, il y a une adresse et une photo. Ouais, balise pour une planque. Le chef a un manoir On dirait bien. Il n'est mentionné que quelqu'un le récupère là-bas en cas d'urgence. C'est très certainement là-bas qu'il se rend. Bien, allons-y. J'ai hâte de pouvoir le regarder dans les yeux en lui passant les menottes. Oh là, oh. Stelvio M4. Eh ben C'est la fin, c'est la fin du mode normal. J'aurais tout vu. Le chef est propriétaire d'un manoir en banlieue. Et il est immense C'est clair qu'il ne l'a pas payé avec son salaire de policier. J'ai autrefois entendu dire qu'il travaillait avec la CIA. Mais ça paraissait improbable à l'époque. Mettons une fin à cette mascarade et faisons lui avouer ses crimes. Difficulté 10 sur 10. On va le défoncer, mon gars. Oh bah mon gars. Oui. Quoi Quoi J'ai un gros pour vous. Et maintenant vous avez peur de ne pas pouvoir m'aider. Vous n'avez peut-être pas eu l'info. Nous sommes démasqués. C'est fini pour nous tous. Quoi Un plan J'écoute. Très bien. Nous y sommes, c'est le moment d'obtenir des réponses, John. Prêt Plus que jamais, c'est parti. Mmh. Là, on a complètement compris la méta quoi. La méta, c'est vraiment taser. Oh putain, il y a la piscine, ah, c'est horrible. J'ai le frein en dernier, la piscine. Mais okay, qu'est-ce que c'était en haut alors Oh souris. Elle est dégueulasse. C'est bon. Quand tu veux. Go. C'est bon, il a arrêté. Wouhou. Ok. Je pars à droite direct. Vas-y, prépare la fumigène aussi. J'envoie à ma ta gauche. Je flash. Go. Ok, je suis vas-y. C'est bon. Tu veux. Vas-y, hop. Tu fais on une flash, flash. rebond. Ah ouais. Go. Ah bah. Très ah bien. Elle est ratée, fais gaffe, y'a du monde. Go. Par à gauche. Il peut y avoir un mec hein, derrière. Bon. Ok. Derrière, fais gaffe, tout au fond, il y a un angle mort. Entre les deux. Il a repris son arme, il a repris son arme. Ah. Non Non. Il m'a blessé. <rire> What Moins 500 pour agent blessé. Ouais, mais on a eu le bonus de temps. Mais... Hey John Rink, bienvenue Qu'est-ce qui vous amène dans cette humble demeure Bah on vient, de on vient de buter tout ton staff mon gars, <rire> tu nous prends pour un jambon quoi Arrête les conneries chef Nous savons que vous êtes à la tête de tout ce bordel, les attentats, les meurtres, même les guerres de gang Mais je ne comprends pas pourquoi, pourquoi organiser tout ça Je vous connais depuis des années et ça ne vous ressemble pas Cette ville, je l'aime, mais le crime y est un virus la violence et le chaos supurent dans les rues et infectent la ville de l'intérieur. La seule solution est de tout déraciner. Les criminels, les gangs, les mercenaires, ils ne sont rien que des pions. Leurs vies sont et ont toujours été insignifiantes. Dès que vous comprenez cela, tout le reste s'éclaire. J'ai des amis haut placés, disons. Et ils me l'ont dit, le seul moyen de rendre cette ville sûre est de l'incinérer. Qu'elle renaisse de ses cendres. Stone and Roberts, les Colombiens, même les civils drogués, ils ont tous joué leur rôle à la perfection. Et sans vous deux, la police municipale profiterait d'une fortune alors qu'il est. Et vous savez ce que ça implique Des rues sûres, de meilleurs salaires. Pourquoi s'y opposer J'entends déjà les sirènes, elles sont pour moi, n'est-ce pas Très bien, profitez de votre victoire. Passez-moi les menottes, traînez-moi devant les caméras, déshonorez-moi auprès des collègues de ma famille, mes amis. Permettez-moi. Bonsoir, monsieur. Qui êtes-vous Agent FBI. John, Rick, c'est un véritable plaisir d'enfin vous rencontrer. Je vais être honnête, je vous suis de près depuis un bon moment. Et je n'ai beau travail. Excellent, même. Vous avez envoyé un paquet de criminels en prison ces derniers temps et ces dernières semaines. Mais nous n'aurons pas besoin de votre aide pour celui-là. Donc, nous allons nous occuper du chef et vous attendez. Oh bordel, c'est des conneries John. J'ai lu les documents, le FBI est de mèche avec ce psychopathe, n'est-ce pas chef Exactement Vous ne mourrez pas en jouant aux gentils. Écoute petit, tu veux parler sérieusement Bien. Vous êtes tous les deux retrouvés au milieu de quelque chose qui vous dépasse complètement. Quelque chose que moi-même et des dizaines de personnes avons passé des années à mettre en place. Et vous avez tout gâché. Vous avez détruit quelque chose qu'aucun de vous deux ne peut comprendre. Une opportunité pour cette ville d'être débarrassée de tous ces fils de pute. Quelques explosions représentent un petit prix à payer en comparaison. Plusieurs unités de police sont en route. Vous pouvez donc fêter votre petite victoire au commissariat. Mais sachez que nous ferons tout notre possible pour que tout cela disparaisse des mémoires. Et nous avons les ressources pour... John, Rick, n'oubliez jamais, vous pensez peut-être des héros, mais sur le long terme, vous avez fait plus de mal que de bien. Tout s'est passé comme il avait dit lorsque nous sommes sortis du manoir. Des voitures de police de partout, les sirènes, des gens courant dans tous les sens. Comme si nous avions accompli quelque chose de monumental. Mais seul John et moi connaissons la vérité et nous ne pouvons rien dire. Mais pourquoi Vous n'avez rien dit Ils nous ont menacés. ils disaient qu'ils s'attaqueraient à nous et à nos familles, vous savez... Des menaces classiques. Plus, pas dit... <rire> et Eh bien Nous avons roulé dans le silence le plus complet. Mais cette fois, c'était le désespoir qui planait dans la voiture. J'avais la qu'une part de John s'était brisée et ne pourrait jamais être constituée. Son anus Il n'était. il n'est pas venu travailler le lendemain. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et le chef Je ne sais pas grand chose, mais j'ai entendu qu'il avait finalement atterri en prison. Impossible de tout étouffer, je suppose. Il est ressorti au bout de deux ans pour bonne conduite. J'ignore où il est maintenant. Mais ce fils de pute mériterait... <rire> mériterait... Mériterait de finir sa vie en prison. Vous, si vous voulez mon avis. Rick, merci de m'avoir confié tout cela. Mais vous n'avez pas peur des représailles Qui sait ce qui se passera une fois que j'aurai publié cette histoire Et bien, Ne vous en faites pas. J'ai accepté la mort il y a bien longtemps. Exposer les mensonges à ces connards du FBI, c'est ce que John aurait attendu de moi. Qui sait Il est peut-être toujours en vie, quelque part... Et s'il si lit votre article, il saura que j'ai enfin fait ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. C'est bon ce que vous dites. GG. Hey. du well played. Franchement, il était cool, hein Ouais, en vrai, c'était sympa. Bah, merci, Yayo, c'était cool, en tout cas. Bisous, merci mon petit poulet. Aussi. All right, ladies and gentlemen. Merci d'être restés, du coup, euh, sur euh, ce jeu qui est vraiment très cool. Je pense qu'on le terminera, du coup, comme je le disais, avec Yayo, bah, probablement dans la semaine, en fin de, en fin de stream, comme ça. Merci, tout le monde. Vous êtes des monstres. N'oubliez pas, la fête continue sur Discord, pour l'exclamation Discord. Euh, des vidéos sont sorties pour l'exclamation YT. Je ne peux que vous encourager à aller les voir, les liker, les commenter, tout ça, tout ça. Pour l'installation Twitter, si vous voulez des news. Yo, Nam, et à toutes les personnes, merci qui sont restées jusqu'au bout sur TikTok aussi, vous êtes des monstres. Bonne soirée tout le monde. Je vous souhaite à tous une bonne et une excellente soirée. Ciao tout le monde.